Salut, petit ours polaire! Es-tu prêt à vivre une aventure incroyable dans le Grand Nord? On y va! Mini Yoga! Mini Yoga! Salut et bienvenue à Mini Yoga! Je m'appelle Lexi et ensemble, on va vivre une belle aventure! Est-ce que tu aimes bouger, t'amuser et explorer? Oui! oui! Oui! Super! Tu es au bon endroit! J'espère que tu as ton matelas de yoga ou une petite serviette pour être confortable. Regarde, j'ai même mes deux amis lynx avec moi! Bonjour, Odessa, le petit lynx! Bonjour! Bonjour, Xavier, le petit lynx! Bonjour! Bonjour, toi! Bonjour! Bonjour! <tousse> <tousse> oh, oh, oh! Est-ce que tu reconnais où nous sommes? Nous sommes dans le Grand Nord, où tout est froid, tout est blanc et tout est glacé. Allez, ressens les flocons de neige qui tombent sur ta peau, sur tes bras, sur ton visage. Mmh, J'en ai attrapé un sur ma langue. Allez, attrape les flocons de neige avec nous. Hop! Hop! Hop! Hop! Mmh, délicieux! Il y a tellement de belles choses à voir et à découvrir ici. N'est-ce pas, mes petits lynx? Oui! Oui! oui. Allez, on inspire leurs frais du Grand Nord. Ah. Oh! oh Mais ce vent souffle fort. Il me donne la chair de poule. Est-ce que t'as froid, Odessa? Oui. Oh. Et toi, Xavier? Oui, oui, oui, oui. Moi aussi. Tremble avec nous. Mais j'ai une idée. Et si on faisait des échauffements pour se réchauffer? Oui! Oui! oui! Allez, fais comme nous. On marche sur place et on roule nos épaules vers l'arrière. Allez, on compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super! Vers l'avant. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. On allonge nos bras vers l'avant, on lève une jambe et on roule nos poignets et notre cheville vers l'extérieur. Compte jusqu'à 10 avec nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, vers l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super, on dégourdit un petit peu. On fait de l'autre côté et on roule vers l'extérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Vers l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super, on dégondit un petit peu. Ouh. Et maintenant, on travaille nos hanches. On va faire un carré avec nos hanches. Et puisqu'un carré a quatre côtés, on va compter jusqu'à 4. Fais comme moi ou fais comme ça. Allons-y. 1, 2, 2, deux, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Plus vite. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. quatre un rond, deux ronds, trois, quatre. Quatre, un, ron, deux, ron, trois un, ronds et quatre ronds. De l'autre côté maintenant. Un, un deux, deux, trois, quatre. Un, deux, quatre, quatre, un, deux Trois, quatre, plus vite. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, un, deux, trois, trois, et quatre. ronds. hey, bravo. Je crois que nous sommes maintenant bien échauffés. <rires> ouais. Oui. Oui. oui. <rires> Savais-tu que la respiration est très importante en yoga? Allez, fais comme nous. On se tient debout bien droit et on va faire semblant que notre ventre est un gros, gros, gros ballon. Place ta main sur ton ventre comme ceci et on va inspirer par le nez et expirer par la bouche en imitant le bruit d'un ballon qui se dégonfle. Comme ça. T'as bien compris? On le fait ensemble maintenant. On prend une grande inspiration et on expire. Encore, on inspire... et on expire. Une dernière fois, on inspire... et on expire. N'oublie surtout pas de respirer tout au long de notre aventure, d'accord? Oh! Est-ce que tu as entendu ça? Wow! Oh, oh, oh. C'est le cri de l'ours polaire! Sais-tu à quoi il ressemble, l'ours polaire? Ah ça! C'est le plus gros de tous les ours et il est tout blanc! Oh, oh, ouais! Allez, on se transforme en ours polaire! On écarte nos pieds, on inspire, active tes doigts magiques et on se transforme en ours polaire. <tousse> Allez, au dessin, Xavier. Je veux entendre vos beaux cris d'ours polaire. <tousse> Toi aussi, mon petit ours polaire. <tousse> <tousse> euh, oh, féroce. Monsieur le vent souffle encore. Mais ce n'est plus un problème parce que nous, les ours polaires, avons un gros ventre rempli de graisse et nous sommes recouverts de fourrure. Ouais! <rire> hey, sais-tu comment il marche, l'ours polaire? Ben oui, à quatre pattes. Allez, on marche comme un ours polaire. Un, un, pas, deux, un pas, deux, pas, pas trois, pas, ah! Trois. Ah! Un, un, pas, ah! deux, marche d'ours polaire est impeccable. Moi. Oh! oh, oh. Est-ce que tu as entendu ça? Oh oui! C'est notre gros ventre d'ours polaire qui essaie de nous dire quelque chose. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il essaie de nous dire, au dessin Xavier? On a faim! Oh! oh ben oui, t'as raison! Il essaie de nous dire qu'on a faim! Et nous, les ours polaires, on adore le poisson! Oui! Oh, mais il n'y en a pas ici. Mais qu'est-ce qu'on va faire, petit ours polaire? Je suis affamée! <rire> J'ai une idée. Et si on allait vers l'océan pour aller pêcher du bon poisson? Oui! Allons-y. Chante et fais comme nous. On va à la pêche-pêche-pêche parce qu'on a faim, faim, faim. On, a faim, faim, faim. On va à la pêche, pêche, pêche pour manger du poisson frais. encore. On va à la pêche, pêche, pêche parce qu'on a faim, faim, fin On va à la pêche, pêche, pêche pour manger du poisson frais. Encore. On va à la pêche, pêche, pêche parce qu'on a faim, faim, faim. On va à la pêche-pêche-pêche pour manger du poisson frais. Miam miam <rire> Hey, youpi! On est arrivé au bord de l'océan! <rire> <Youpi>. oh. <rire> Allez, et c'est notre ventre encore! Il faut parler à notre ventre! <rire> Gros ventre, ne t'inquiète pas, on va manger bientôt! <rire> Ouh! Oh là là! Monsieur le vent souffle fort! Très fort! Balance avec nous, petit ours polaire! Ouh! Ouh! Attention, Dessa! Ne t'envole pas! Résiste, Xavier! Résiste! Ouh! Oh! Mais C'est amusant! Ouh. Oh, j'adore danser. Youpé! Hey <rires> Wow! Ouais, danser. Allez, fais comme nous, petit ours polaire. Écarte tes pieds, plie ton genou et repose ton bras sur ton genou comme ça. Lève ton bras, lève les deux. Et monsieur, le vent souffle fort. Il nous pousse d'un côté à l'autre. Et de l'autre, et de l'autre. Et ouh! Oh, oh, oh. Allez, chante et valse avec nous. On valse, on valse, on valse On valse dans le vent On valse, on valse, on valse C'est amusant Encore, on valse, on valse, on valse On valse dans le vent On valse, on valse, on valse C'est amusant wow. Wow, tu danses très bien, petit ours polaire. Top là dans les airs. <rire> oh oh. Ne t'inquiète pas gros ventre, on va manger bientôt. <rire> Et tu sais, nous sommes des ours polaires, on est capable de nager. Qu'est-ce que vous en dites au dessin Xavier On nage. Oui, on nage sur le ventre tout le monde. Et on nage, on nage, on nage, on nage, on nage. Oh, oh. Allez, sur le dos, on nage sur le dos. On nage, on nage, on nage sur le dos. Oh, oh, oh. oh moi, j'adore nager. Est-ce que vous aimez nager, vous aussi, Odessa et Xavier? Oui! Oui, moi aussi! <rire> Est-ce que tu as entendu ça? Oui! Mais c'est quoi? C'est le cri de l'orque, une baleine noire et blanche qui ressemble à ça. Ben oui, c'est moi, je suis une orque. Je m'appelle Orphée-Lorque. Allez, écoute le son de l'océan et les baleines qui chantent. Oh, c'est tellement beau. Ça me donne envie de danser. Oh, waouh Mais ça me donne une idée, petit ours polaire. Et si on faisait de la natation synchronisée? Oui! Oui! J'adore la natation synchronisée! Oui! C'est mon activité préférée! Oh, oh, youpi! Allez, faites comme moi, petit ours polaire. On se met sur les genoux, on lève les bras et on plonge dans l'eau. On lève les fesses et on lève une jambe. On danse, on danse, on danse, on danse, on danse. Ouh, super! Maintenant, on va faire cinq sauts. Allez, faites comme moi. Un, deux, trois, quatre 5 cinq. cinq. Bravo, petite ours polaire. Très bien. On fait la même chose de l'autre côté. On plonge dans l'eau. On lève les fesses, on lève l'autre jambe et on danse. On danse, on danse, on danse, on danse. Et on saute. Un, deux, trois, quatre et cinq. Ouh, bravo! On se dégourdit un petit peu. Ouh! Et maintenant. On s'accroupit dans l'eau comme ceci et on nage sur place. On amène nos mains ensemble et à trois, on monte jusqu'à la surface de l'eau. Un, deux, trois. Oh. Oh, oh, oh, oui. Nous y sommes et on danse comme des ballerines. Oh. <rire> Allez, chante et danse avec nous. On danse, on danse, on danse dans l'eau. On danse, on danse, c'est amusant encore. On danse, on danse, on danse dans l'eau. On danse, on danse, c'est amusant. Oh bravo, tu danses très bien, petite ours polaire. Toi aussi, Xavier. Toi aussi, Odessa. <rire> et maintenant, pour la grande finale, on se couche sur le dos. Tu veux faire comme moi ou faire comme ça On pointe les orteils comme ceci. Et on lève notre jambe et on l'attrape. Et on lève l'autre jambe et on l'attrape. Splouche, splouche, splouche dans l'eau. Chante avec nous.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 Tous les animaux de l'océan nous applaudissent. Ils ont adoré notre performance. Allez, tout le monde debout. Oh merci, merci. Allez, on lève les bras et on sait le seuil. Merci. Oh merci. Et merci. Oh. Tu as faim, petit ours polaire? Oh oui! Ah oh ben, j'ai vu beaucoup de poissons là-bas! Vite, vite, va à la pêche! Oh super! Merci beaucoup, Orphelorque! De rien! Au revoir, petit ours polaire! Oh. Au revoir! Oh. Allez, on va à la pêche! On se met sur notre ventre et on nage! On nage! On nage! On nage, on nage, on nage. Ensemble, on nage! On nage! On nage, on nage, on nage! Oh, ouais, on est arrivé! Wow! Regarde tous les poissons! Il y en a tellement! Et regarde comme ils sautent et se tortillent! Allez, on fait comme eux! On saute et on se tortille comme eux! Brum, brum. Allez, Xavier! Hum. Oh, oh. oh d'accord, d'accord, j'ai compris! On va à la pêche! C'est comme nous. On écarte nos pieds, on lève le bras et on frappe l'eau pour attraper le poisson. <rire> on fait la même chose de l'autre côté. On frappe l'eau! Hey, super! Allez, chante et va à la pêche avec nous.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 On va à la pêche-pêche-pêche parce qu'on a faim faim faim. On va à la pêche-pêche-pêche pour manger du poisson frais. Mmm. <rire> wow. wow! Regarde tous les poissons qu'on a attrapés! Vite! On ramasse notre pile de poissons! On ramasse, on ramasse, on ramasse, on ramasse! On ramasse, on ramasse! Et! Wow! <rire> À trois, on va manger tous nos poissons. Un, deux, trois. <cười> oh, oh, pardon! Pardon! Allez, on s'assoit sur nos fesses, les jambes entrecroisées. Et voilà! Et c'est la fin de notre aventure. Quelle belle journée nous avons eue! Est-ce que tu t'es bien amusé, petit ours polaire? Nous aussi. Allez, on ferme les yeux et on prend un moment pour se féliciter pour un beau travail, et surtout après une journée remplie de danse et de plaisir. On a été créatifs et on a dansé dans l'eau avec notre nouvelle amie orphelorque et on a démontré nos talents de danseurs. Et grâce à nos habiletés de pêche, on a mangé du bon poisson. Mmh.